Bienvenue sur Cake Entrepreneur, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo simplement parce que j'avais un projet qui m'a mis un an euh, à travailler et à lancer et je vous en parlerai dans quelques instants. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer. J'ai lancé cette chaîne il y a maintenant trois ans dans le but d'encourager toutes les cake designers mais pas que, toutes les personnes qui sont dans l'artisanat et qui veulent pouvoir vivre de leur passion. Comme je l'ai dit en introduction, ça fait plusieurs mois que je n'ai rien posté, simplement car je travaillais sur le lancement de ma marque de biscuits, car en parallèle de mon, ma marque de cake design qui s'appelle Pâtissiel, j'ai voulu lancer une marque de biscuits qui me tenait à cœur, qui s'appelle Africa Blossoms, des biscuits qui racontent l'Afrique. En effet, c'est un projet que j'avais euh, euh, dans mon cœur de très longtemps et j'ai pris l'année 2020 avec le confinement pour vraiment travailler le concept, euh, la marque, le branding, euh, les produits, euh, le lancement, car je l'ai lancé sous forme de crowdfunding, qui est une campagne de financement participatif. Hein. J'ai pu avoir 1200 boîtes commandées euh, en 40 jours et j'ai pris le mois de décembre et de janvier complètement pour pouvoir produire et expédier tous mes biscuits et mettre en place ma, ma stratégie de communication et de marketing avant de reprendre donc kick entrepreneur. En parallèle, j'ai quand même continué à accompagner toutes les personnes qui se sont inscrites à ma formation en ligne sur comment lancer son business avec toutes les bases de A à Z pour faire les choses dans les règles de l'art et ne pas perdre du temps dans des choses inutiles et vraiment savoir ce qui marche, ce qui fonctionne. J'ai accompagné déjà plusieurs personnes qui sont très satisfaites de la formation. Et actuellement, je suis en train de vous voir comment je vais pouvoir ajouter un module un peu plus, euh, comment dire, opérationnel. Où on pourra faire les choses beaucoup plus concrètement. Car l'année le, le, que j'ai pris pour faire ma marque Cable ArtCableSense m'a appris beaucoup de choses. et J'ai testé plein de choses que j'ai envie de partager avec toutes les personnes que je vais accompagner. Donc si vous êtes intéressé pour vous lancer euh, en entrepreneuriat, dans la pâtisserie ou bien dans le service reader, tout ce qui est artisanal. N'hésitez pas à vous inscrire à ma formation, vous aurez le lien juste en bas, juste en, en barre d'infos où euh, tout est expliqué. Il y a aussi mon calculateur de tarifs qui marche très bien. J'ai des bons retours. C'est le début pour pouvoir ouvrir les yeux sur comment euh, vivre de sa passion. Mais pour aller plus loin, je vous conseille vraiment de vous former et de prendre la formation en ligne. Cependant, j'ai eu beaucoup de questions dans les commentaires si j'avais une formation sur le cake design. Mes formations en ligne, actuellement, ne sont que sur la partie euh, entrepreneuriale, la partie euh, business. Cependant, je songe vraiment à pouvoir lancer une formation sur le côté technique, car les demandes sont nombreuses et je pense qu'il y a vraiment un besoin à ce niveau-là. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à remplir le formulaire de pré-inscription juste en bas d'information, car il me faudra un minimum d'inscrits pour pouvoir commencer euh, cette formation-là. Bien évidemment, les premiers qui vont s'inscrire, qui vont croire à la formation, et qui vont euh, s'inscrire avant même qu'elles ne commencent à sortir, auront un prix de 30 à 50% de réduction par rapport à ceux qui vont s'inscrire après la, la, la formation complète. Donc tout ça pour me permettre de tester vraiment s'il y a des personnes intéressées, car je ne vais pas prendre le temps de faire une formation qui va être longue, qui va être coûteuse et qui va être hyper... Euh, euh, consommatrice d'énergie, s'il y a simplement deux personnes qui sont intéressées. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me remplir le formulaire juste en barre d'informations. Vous allez recevoir un questionnaire avec tout ce qu'il faut et, euh, et vous allez être au courant de toutes les étapes, etc. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue sur CAC Entrepreneurs. Nous sommes en 2021 et je vous souhaite une année mouvementée, malgré le confinement, malgré le Covid.